Aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai plusieurs entreprises. Si demain, je n'ai plus de clients, si demain, j'ai une perte de chiffre d'affaires ou si demain, j'ai, voilà, je dois me séparer de certaines personnes, sache que mon entreprise va toujours continuer de fonctionner. Pourquoi Quelle est la différence avec ces entrepreneurs qui, aujourd'hui, ben, génèrent de l'argent et qui peuvent faire faillite du jour au lendemain si jamais elles perdent un marché, si jamais elles perdent un client La différence entre ces deux profils, c'est tout simplement le volet d'investissement. Aujourd'hui, j'ai bâti plusieurs entreprises dans plusieurs domaines d'activité, mais à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent que m'a apporté mon entreprise Je l'ai investi en immobilier. Donc, quoi qu'il arrive, que je perde des clients, que j'ai une baisse de mon chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours un revenu safe, secure, grâce à mes loyers relatifs à l'immobilier. Aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que toi, si tu es chef d'entreprise, consultant, entrepreneur, est-ce que tu as pensé à investir en immobilier Qu'est-ce que tu fais de tout l'argent que tu gagnes tous les mois Est-ce qu'il est en sécurité Est-ce que tu arrives à le multiplier davantage Parce que beaucoup d'entrepreneurs savent gagner de l'argent mais ne savent pas le garder et le conserver ni même le multiplier en fait. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur, consultant, chef d'entreprise, je t'invite à réfléchir à ça, de voir quel est le moyen pour toi ben, de pouvoir sécuriser ton bénéfice et ne pas tout simplement dépenser tout ton argent ou de te dire ben, je laisse l'argent sur mon compte bancaire en attendant peut-être ma m'acheter une voiture ou autre ou de partir en vacances ou même de me payer des dividendes. Non tout l'argent que tu gagnes, tu dois le réinvestir. Comme ça, si demain, il arrive quoi que ce soit, ça ne m'a pas empêché de continuer de payer mes charges, de continuer à payer mes salariés, et de continuer à honorer mes échéances auprès des banques. Pourquoi Parce que j'avais sécurisé une partie de mon argent à travers l'immobilier et que cet immobilier me ramenait de l'argent tous les mois sans que je n'ai rien à faire. Est-ce que ça t'intéresse Je t'invite à nous suivre, à commenter, à liker cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Ciao